Salut tout le monde, voilà, je vous montre comment acheter vos tokens sur Daisy Presale. Tout d'abord, vous cliquez sur votre... Alors, je vous montre la version ordinateur. Vous cliquez sur votre euh, extension Tronlink, vous vous connectez et une fois que vous avez sélectionné le bon compte à connecter, vous rentrez dans la barre de Google tout simplement, daisypresale.com. Voilà, vous arrivez directement sur le site des préventes et ben là, vous voyez déjà 7% du rang 1 à 10 centimes qui est vendu. Et vous voyez également que votre wallet est automatiquement connecté. Donc, tout simplement, pour acheter le premier tiers, vous cliquez sur « Approuve USDT ». Là, il va y avoir un gros chiffre. N'ayez pas peur, vous acceptez. Un petit peu de processing. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, je pense que ça prend du temps parce que là, nous sommes beaucoup à le faire simultanément. Mais plus ça va aller plus plus, ça devrait être, être rapide. Donc, je répète, je répète un petit peu euh, le fonctionnement. Donc là, ça vient d'ouvrir. On a jusqu'à une heure du matin heure française pour acheter le premier tiers, c'est-à-dire jusqu'à 100 dollars, ou alors jusqu'à l'écoulement total des 75 premiers tokens, 75 millions, pardon, des premiers tokens. Si les 75 millions de tokens sont écoulés, et bien à ce moment-là, on passera automatiquement sur la, la période suivante où on pourra acheter entre les packs 1 à 5. Mais pour l'instant, on n'est bloqué que jusqu'au pack 1. Donc à partir d'une heure du matin, on pourra acheter nos packs de tokens entre 1 et 5. Et de nouveau, il va y avoir une période de 12 heures où on sera bloqué jusqu'au pack 5 et au-delà de cette période de 12 heures, nous pourrons acheter les packs jusqu'au niveau 10. Et une fois que le niveau 10, les 10 niveaux seront débloqués, on aura alors 48 heures pour pouvoir acheter jusqu'au niveau 10. Voilà, pensez bien que pour acheter vos différents niveaux de packs, il vous faut compter 100 TRX. ah, vous voyez, la transaction semble avoir été un succès, mais j'ai toujours mes zéros. Donc, je reclique, je revalide. Donc, tout simplement, quand il y a marqué transaction avec succès, mais que euh, vous n'êtes pas en, en moyen de pouvoir débloquer vos tokens, tout simplement, vous allez sur votre extension Tronlink et vous vérifiez que vous n'avez pas été débité de vos 100 USDT hop, USDT, send, vous voyez, je n'ai pas mes 100 USDT qui sont partis, ce qui veut dire que ça n'a pas vraiment été un succès, cette transaction. Donc, vous pouvez recommencer. Vous pouvez voir également que, regardez, avec l'achat des packs, eh bien, on commence tous à recevoir nos commissions de matrice sur l'achat de ces packs. Voilà, vous recommencez jusqu'à ce que ça fonctionne. Et puis, on arrive, une fois que ça a fonctionné, que la transaction a bien été effectuée, on vous demande de débloquer vos tokens. Et une fois que les tokens seront débloqués, ils apparaîtront en haut, dans la partie bleue, juste à côté de votre adresse. Prends le link. Enfin, du moins, l'adresse de votre wallet. Bon, j'en profite également pour vous expliquer. Ah, ben non. Bon, ça y est, transaction successful et là vous voyez 1000 DAISY available disponible. Et donc, vous cliquez sur Unlock, vous acceptez et là, vous voyez, hop, les 1000 DAISY sont apparus en haut. Donc, normalement, là, c'est en cours de processing, mais ça devrait, ça devrait être bon. Ça y est, vous avez acheté votre premier pack de tokens, maintenant, et eh voilà, surveillez Surveiller que les 75 millions sont écoulés. Là, ce n'est même pas 13 heures, heure de lancement officiel, et nous sommes déjà à 10 qui sont écoulés. Donc, pas sûr que ça, pas sûr que ça aille jusqu'à 1h du matin. On vous tiendra bien sûr informé, mais sinon, rendez-vous à 1h du matin pour acheter les packs suivants. OK, ça y est, c'est validé. Maintenant, vous voyez, le tiers 2 est bloqué. On se donne rendez-vous plus tard. Passez l'après-midi. Et puis, félicitations pour vos tokens.